Je suis très heureuse et surtout très fière du travail accompli par toute mon équipe. De participer à la bonne réalisation d'un projet de vie, et je ne considère pas ça comme un métier, mais comme une passion. Ben, nous privilégions la qualité à la quantité. Pérenniser une relation à long terme avec chacun de nos clients. Ben nous avons une équipe dynamique pour nous former, donc suivre les conseils qu'ils puissent nous donner.